Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons tester une nouvelle appli de McDonald's. Je peux jouer avec les boules là, ça c'est bien ça. Bon j'ai un petit problème là, c'est bon, ça passe comme ça. Alors on va tester ce truc là, c'est pour dessiner. Devinez ce que je dessine. Là. Une maison. Bon, on dirait. Euh, elle est bizarre ma maison. Hein. Mon toit il est un peu raté. Il est un plat plat. Ouais, je supprime. Je du coup, la on va. Bon, bah, alors, il est rouge. Hein. Moi, je fais ça à l'arrache, les gars. <rire> Là, c'est jaune. Bon, allez-y. <rire> Il mâche, mon Il mâche. Ce qui est bien, c'est que ça fait un petit bruit et tout quand quand on dessine. Tout ça, c'est bien, je trouve. Ouais, les animations sont bien. Si C'était ça. Pour mettre des euh, autocollants. Je vais le mettre là. C'est vraiment, vraiment bébé tout ça. C'est pour les petites de... Allez, je dirais entre 0 et 5-6 ans. Entre 6, 0 et 6 ans, allez. Alors, je regarde ce qu'il y a d'autre. On va tester ce truc-là. Qu'est-ce qu'il faut faire jouer Nombre de joueurs 1. Hein <rire> bon bref c'est marrant mais c'est un petit peu dur ce jeu -là. je contrôle pas le machin C'est bien, il y a des petits mini-jeux aussi. Et alors, ça les gars, normalement, vous allez voir ma tronche. Je l'avais testé tout à l'heure. Et voilà, c'est moi. Wow, je suis beau bon comme ça. Monsieur Banane. Attends, on va tester d'autres trucs. Ouf, ouais, je suis moche comme ça. Ouais. <rire> oh bah non, quand même oh, c'est la catastrophe là Alors vous avez aussi euh, l'espace parent Ici, alors faut euh, appuyer Longtemps Voilà Et après vous avez euh, bah, Vous avez plein de je sais pas quoi en fait euh, Je sais pas ce qu ce qu'il raconte En gros je pense qu'il doit vous... Euh, Expliquer euh, l'appli, quoi, ça fait réfléchir, créer, grandir. Si c'est des jeux d'éveil, quoi. Là, il y a des petits commentaires, et c'est régulièrement mis à jour. Ça, c'est bien. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Donc voilà, petit appli sympa pour euh, les tout petits.